Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et je voudrais savoir est-ce que la religion peut être flexible J'aimerais débuter cette réflexion en vous partageant que je suis. Très heureux et très fier de l'évolution de la communauté de foi Sainte-Claire depuis les huit derniers mois. Je pense que nous avons réussi à construire quelque chose de remarquable en pleine pandémie. Merci beaucoup d'être là. Merci à celles et à ceux qui me donnent des coups de main. Même les plus petits, ça fait une immense différence. Ceci dit vous ne serez sûrement pas surpris d'apprendre que mon travail, le travail de la communauté de foi, au cours des derniers mois, a un peu froissé quelques personnes. Personnellement, je suis un individu extraverti qui est capable de prendre beaucoup de place. Je sais que j'ai un ego d'une bonne dimension, pour être honnête. Mais pour faire le travail de pasteur, c'est-à-dire croire que l'on peut livrer un message intéressant et pertinent à toutes les semaines, il faut quand même un peu d'ego, pour être honnête. Il y a aussi eu des grincements de dents au sujet de Sainte-Claire en tant que telle. Comme certains le savent, nous avons débuté nos opérations avant d'obtenir l'autorisation officielle de l'Église-Unie. Nous avons reçu de très gros chèques de subvention durant un moment où plusieurs paroisses sont en sérieuse difficulté financière et elles n'ont pas reçu d'argent. Et notre philosophie de porte ouverte, d'accueil de personnes de tout azimut, sans les inviter à devenir officiellement membres ou à participer à un comité, n'est pas toujours comprise par tout le monde. Comprenez-moi bien, là, rien de tout ça n'est catastrophique. Il y a juste des moments où toutes ces choses sapent l'énergie. Je n'ai pas toujours le goût de ramer à contre-courant. Dans le passage d'aujourd'hui, tiré de la première lettre aux Corinthiens, on peut y voir une source d'inspiration pour plusieurs qui cherchent à rejoindre les gens de toutes origines. Mais, lorsqu'on porte un peu plus attention et qu'on met ce texte en parallèle avec d'autres, comme euh, l'Épître aux Galates ou les Actes des Apôtres, par exemple, on comprend assez rapidement que Paul n'écrit pas ces mots pour se vanter ou, ou expliquer ses techniques d'évangélisation. Il veut d'abord se justifier auprès des personnes qui critiquent son travail. Paul était un homme capable de coups de gueule spectaculaires. Sa place grandissante dans le mouvement initié par Jésus devait déranger ceux et celles qui étaient présents depuis la première heure. Et de plus, ces méthodes, disons, non orthodoxes devaient choquer plusieurs. Les premiers disciples, voyez-vous, se considéraient comme juifs et ils étaient convaincus que les nouveaux adhérents devaient également se convertir à la foi et au rite juif. Tous les compromis de Paul n'étaient, pour eux, qu'un manque de constance et de rigueur. Ils ne respectaient pas les limites imposées par leur religion. Ils ne se comportaient pas comme l'un des leurs. Pour de multiples raisons, je crois que les êtres humains sont trop souvent enfermés dans un mode de pensée binaire. Nous voulons définir et classer les gens qui nous entourent. Nous recherchons constamment des catégories pour identifier qui sont membres de nos groupes et qui en sont exclus. Nous apprécions la certitude et le confort qu'apportent des normes claires, nettes et précises. Et c'est peut-être pour ces raisons que nous avons peur de faire trop de compromis. Nous lui disons que si nous acceptons un ou deux accommodements, ben, peut-être que tout pourrait s'écrouler comme un château de sable. Nous recherchons que les gens, ce que nous voulons, c'est que les gens s'adaptent aux institutions et non le contraire. Nous préférons la prévisibilité du statu quo à la perturbation provenant du changement. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul se défend de ses critiques en son endroit en réaffirmant qu'il est un apôtre, peu importe ce que ses détracteurs affirment. Son seul et unique objectif, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour ce faire, il a tenté de surmonter les obstacles sur son chemin. Dans le monde multiculturel du bassin méditerranéen, Paul a essayé d'établir des contacts avec les personnes qu'il rencontrait en respectant leurs pratiques et leurs coutumes locales. Il les a rejoints sur leur terrain. Le principe de base de tout le travail missionnaire de Paul peut se résumer par le mot « relation ». Au cours de ses voyages, il n'a pas adopté une position de domination afin d'imposer des pratiques religieuses uniformes et standardisées. Il n'a pas cherché à effacer les différences. Au contraire, il a tenté de rejoindre les autres à partir de ces différences afin de créer un climat de confiance. Paul voulait construire des ponts entre les Juifs, les Grecs, les Romains afin que tous et toutes travaillent ensemble et atteignent le même objectif. Il a désiré les introduire au Christ en s'associant avec eux. Il y a une expression qui dit « On peut demeurer à la même place avec des personnes qui ne font pas de vagues ou on peut oser le changement avec des personnes qui ne sont pas nécessairement les plus conventionnelles. » Les techniques de Paul ont dérangé. Certaines nouvelles expressions de foi dérangent encore aujourd'hui. Néanmoins, nous sommes toutes et tous invités à aller constamment au-delà des limites que nous nous imposons. Nous sommes encouragés à être flexibles afin d'établir des liens avec les gens que nous rencontrons tous les jours. Nous sommes appelés à apprendre à colorier à l'extérieur des lignes, même si ça tombe sur les nerfs de plusieurs personnes. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner. Et plus particulièrement à l'infolettre dont le lien est en haut de la vidéo ou en bas de la vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.